Je vais réaliser devant vous le maquillage été bleu océan, un maquillage naturel, puis un maquillage couture en intensifiant les couleurs. Je démarre par l'application du fond de teint au pinceau, en démarrant par le front, le nez, le menton, puis j'étire vers l'extérieur le fond de teint délicatement avec le pinceau. Choisissez toujours le fond de teint de la même couleur que votre carnation ou un demi-ton en dessous. Puis vous étirez le fond de teint au niveau du cou. Maintenant je vais appliquer l'anti-cerne. L'anticerne s'applique sur les traces d'ombre. Vous appliquez le produit et en tamponnant l'étaler sans oublier de partir très haut puisque la trace d'ombre démarre à l'œil interne avec ce produit vous pouvez également éclaircir les ailes de nez le menton pour avoir un effet rajeunissant Ça va également permettre de camoufler des petites imperfections. La poudre libre, vous l'appliquez dans le creux, vous en déposez dans le creux de la main. En léger mouvement sur le front, le nez, le menton. Puis avec le reste, vous avez sur le pinceau, vous étirez sur les joues. Vous pouvez coudrer les paupières et le cou. Je vais maintenant déposer sur les joues le blush, je prélève du produit, je dépose un peu dans ma main, sur la partie externe de l'œil en remontant vers les l'étang. J'ai appliqué sur ma main le fard à paupières turquoise que je vais mettre sur l'ensemble de la paupière mobile. La paupière mobile, c'est la paupière qui bouge. Elle est plus ou moins fine, plus ou moins bombée. le fard à paupières gris aura de la paupière. J'ai en fait divisé l'œil en À paupières bleues que j'applique sur le coin externe au ras des cils. Alors pour intensifier et agrandir l'œil, vous déposez le fard à paupières bleues au ras des cils de la paupière inférieure. Le mascara, j'utilise la brosse les yeux et je vais aller chercher les cils au ras de la paupière pour bien les remonter. Pour un rendu naturel, vous passerez une seule fois. Pour un rendu beaucoup plus sophistiqué, deux ou trois fois. Le crayon à sourcil, il permet de redessiner les cils ou simplement de combler des poils manquants. Le crayon lèvre va permettre de bien dessiner le contour des lèvres et va favoriser la tenue du rouge à lèvres. J'applique déjà au milieu. Pour une meilleure tenue de votre rouge à lèvres, n'hésitez pas à colorier vos lèvres avec le crayon. Je prélève du rouge à lèvres que je vais appliquer. Intérieur des lèvres. Pour un effet mat, vous pouvez juste utiliser un rouge à lèvres. Maintenant, vous avez l'option gloss que vous pouvez appliquer par-dessus pour un rendu plus brillant. Une fois le maquillage terminé, vous pouvez rajouter une touche de lumière avec le blush sur le front, les joues, le cou et le décolleté. Donc je viens de réaliser sur Lisa le maquillage bleu océan en version naturelle.